Voilà, et après, donc tu réutilises le moule pour faire... Euh... Bonjour à tous, alors aujourd'hui, j'ai que ma petite Asia qui va nous faire des petits gâteaux. Alors Asya, montre-nous ces petits gâteaux. Ça ressemble un petit peu à des... Comment on appelle ça Donuts. Donuts, C'est très bien, ça ressemble à des donuts. Alors allons-y. Tout de suite découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Allez, ouvre-nous sa petite boîte. Oh mince, je Alors, c'est emballé et c'est bien pour faire des donuts. <rire> oh mais je te dis parce qu'ils allaient être gros moi Ils ont l'air gros ouais Nous avons le moule La douille On va devoir encore se servir de douille <rire> Sachet Et plus belle A propos de Cash et quoi Un sachet jaune un sachet bleu un sachet rouge ensuite dans le deuxième paquet nous, avez un, nous avons oh, un sachet pelé, des petites graines de décoration un petit sachet marron et un grand sachet marron tu peux me couper s'il te plaît tu mets le sachet orange dans un premier temps. Le jaune là. Ouais, pardon, le jaune. Dans le récipient avec une forme, montre-moi. Allez, celui-là. Tu vas mettre le sachet orange dedans. Un euh, jaune, pardon, je vais Avec une petite dosette d'eau. D'accord, je mets d'abord la dosette, la dosette ou.. Oh, peu importe. Où est ta petite dosette d'eau Oh, les ouais, les Tiens, mets ta, donne-moi le. Merci. Voilà, et tu vas nous mélanger le sachet jaune, et ensuite tu devras former deux boules. Ça fait du jaune. Beaucoup. Ah oh, oui, mais bon, c'est bien ça. Hein. On oh, est mort. Oh, ce sera vanille. Tu peux vraiment, s'il te plaît? Ah, oui. Ah, ça, ce sera vanille. Je sais combien de te le mélanger. Je sais pas, je pense que nous n'avons pas trop d'eau. En mélangeant plus vite, ça fait cette ben, ben, pâte. Mmh. Alors, Maciat, ben, si, attendez est où C'est bon. Après, c'est quoi Bah, ben, après, il va falloir faire la même chose. Ok, Avec les donuts marron. Donc, la poudre, c'est la marron. Elle, la grande Oui. C'est exact. C'est Tu veux que je t'aide Comment c'est bon, maman, Tiens, tiens, Merci. Hum, mets-les mmh, dedans. Hum, mmh. ça dit, c'est bon chocolat. C'est bon chocolat. Oh, il n'y a pas d'eau. bon, c'est pas trop que mon fumeau. C'est bon chérie ah. T'as mis les deux Non, du tout C'est de mettre celle-là Tiens, attends, fais voir Hop Hop Ta petite cuillère ça fait une forme de donuts c'est délicieux c'est un goût de chocolat en poudre <rire> voilà et après donc tu réutilises le moule pour faire ah, Et après, euh, ils te disent quoi après de. Euh, ah ouais. Tu vas commencer à faire euh, dans ces petits moules, il va falloir que tu mettes c est c est une ça? dosette d'eau. Mmh. Tu vas commencer par mettre bah, ici avec le bleu. Une dosette d'eau Oui. Alors attends. Tu mets d'abord le bleu Oui. D'accord. Don et toi. Alors elle est où ta petite dosette Hop. Donc, on on a dit une petite dosette d'eau. Oh. Tiens. Voilà, puis tu remues. Bon, attends. Ça, ça va te donner la, la, la glace, la, la Cet effet un peu classique que tu vas déposer sur tes gâteaux. Les okay, tonottes, mais en plus ça fait du rose. Mmh. Ça fait du rose en plus, quoi. Sinon... Mmh. Je pense. Voilà. Mmh. Et voilà. Hop. Il m'a reste beaucoup de ça va un peu déborder parce qu'il y a une reste. Alors. Ah. <coughs> oh parce qu'en fait, euh. Oui. Allez. C'est bon. Bon, on va utiliser la, la poche à douche, attends. Et Oui, mais le violet, ça sert à quoi Bon, on va le faire après, laisse, bien sûr. Attends, j'ai une idée pour les bon, rapproche les toi, chaton. Voilà nos petits gâteaux qu'on va maintenant passer un peu à la décoration. Alors, attends, passe-moi ta petite cuillère, chérie. Parce que je vais les mettre dans la... dans la poche. Et puis après, toi, tu vas t'amuser... Euh des décorations. C'est ça. Moi, je pensais qu'ils allaient être gros. Ah, ben. Ben non. <rire> <rire> il m'arrange, on en fait, quoi. Il y a aussi. Attends, chérie. Alors, violet, euh, je vais voir. Il y a peut-être ces têtes... Tiens. Fais ah. comme tu peux. Fais. C'est pas obligé de suivre le... Ch... le, le, le... La photo de l'emballage, tu fais, toi, ta déco à toi, chérie. Comme ça, après. Et je sais quoi faire. Vas-y. Et oui. Quand tu as fini avec le rose, fais tout avec le rose. Quand tu as fini avec le rose, je te mettrai le blanc et après, je te mettrai le marron. OK Parce qu'il n'y a qu'une poche à douille. Oui. Alors, asia. après avoir fait tes petits gâteaux, t'es en train de les déguster. C'est délicieux. J'en hein doute point. C'est trop bon. Des donuts. Mmh. <rire> mmh. Voilà voilà et eh ben avec Asia on voit que c'est très bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai bien aimé faire des donuts avec Asia, c'était génial. Plein plein de bonnes odeurs de chocolat, de vanille. Nya, nya, nya, nya. Asia est en train de se régaler, elle ne va même pas m'en laisser. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu. À à bientôt salut à bye bye, bye. n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des pouces bleus à bientôt salut les